Bonjour à tous les amis, c'est et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle grand Mac, enfin à mode du coup sur Sonic. Est-ce que vous avez toujours rêvé avoir la vitesse normale de Sonic dans un jeu vidéo euh, Ouais, et ben c'est exactement ce qui a fait cette personne qu'on Qu a vu son prénom juste avant, que mais... j'ai pas eu son Non, non, non, non. c'est à toi d'avoir fait ce mode eddy chris c'est eddy chris qui a créé ça et franchement c'est un génie le gars il a mis la vraie vitesse de sonic que ce soit dans le désanimé ou dans ou dans le dessin animé <rire> ou dans le film voilà et le gars en gros il a pris la vitesse du film ou du dessin animé dans le jeu <rire> c'est bien d'avoir pensé ça bien d'avoir fait ça parce que voilà, la vitesse de Sonic elle est réduite pour que l'on ce qu'on fait je crois que ça trop vite mais là le gars il a tout modifié et il a mis la, la, la vitesse normale de Sonic la vitesse normale c'est genre et la remarque elle s'appelle Sonic over 90 du ouais 9000 donc ça veut dire 9000 km/h 9000 oh putain 9000 km/h c'est énorme ça t'est pas le cas en toute clarté c'est qu'on voudrait croire dans Sonic X quand il fait la course contre contre le... contre le oncle de Cliff ça s'appelle Cliff non et euh... Je vais pas de mur du son et, euh... et. je vole. Oh putain! J'ai failli mourir! <rire> mais je rigole, oh, c'est marrant! C'est pas drôle du tout. Bah oui, parce que t'es plus vivant oh, me. Bon, bref, on va pas cette de euh... temps pour en test. c'est mais... bien parce que tous les points que j'ai, <rire> j'ai pas de vie avec. <rire> je pense pas. Non je le que c'est dommage. Parce que j'ai pas cette ring, j'en de deux. C'était sûr que j'allais mourir à grosse à la boucle ou autre chose. non on va pas se mettre en haut parce que le truc euh, là vous avez vu Ouais Bah ce truc là, c'est celui-là, c'est pour ça que je vais passer en bas mais c'est pareil. Ouah je suis débloqué. What mais non! <rire> je pas passé à travers le sol! <rire> ah merde! Je suis passé à travers le sol! Bon bah merci à tous! Non, je rigole, ça te fout! Ah c'est énorme! Euh, norme, pardon! Énorme! Ouh! Ouh! Ouais, au ouf, c'est ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, ouf, 20 niveau <rire> en 20, secondes, le niveau. Non, 20 secondes. avec 40 plus à nous. <rire> <rire> <Si> <rire> <J> <rire> 3... Ah oh, oh, bon. Zone bon. acte 2. Et là... Ok, oh, c'est -ce pas sur le lieu. Bon, oh, je peux comprendre. Oh non. Bon. Ah je suis pas mort, je suis no dead. passe à travers le monsieur. C'est un combo. Wow. <rire> je disais plus rien. Et en euh, mode euh, silencieux. Non, Sonic descend, ça fait. Comme si on ne À tout à l'heure, n'importe quoi C'est dans une autre vidéo. <rire> ah, je <rire> <rire> j'ai pris j'ai prédit l'avenir c'est pas un bon avenir bonjour monsieur moi je, oh, je m'appelle Sonic. et vous <rire> non mais j'arrive pas à monter moi j'ai quoi Oh. Attends, une frame j'ai monté sur le enfin, c'est bizarre. On peut pas faire un peu Speed dans dans saint J'ai volé jusqu'à Robotique <rire> Je l'ai atterri dessus quoi. C'est normal. Euh, Monsieur Sonic, est-ce que c'est normal que vous avez atterri sur Robotique Non Non Attends, attends, attends, attends, prends des drones. Oh, j'ai vu... Tu une Sonic à ma vitesse normale, Dans mais... je un jeu vidéo mais... Ouais, non, non, non. mais, non, mais 32 secondes quoi. Non, la musique a été modifiée je pense pas. Oh, putain. c'est beau. Beaucoup... Oh, la Oh, il m'a rien fait. <rire> je trop fort, j'ai il va Oh il est parti là. Au revoir. <rire> je suis trop fan de cette magie. Je, suis... je suis... en train de m'amuser là en fait. là et... les on est tonique et tout. Moi j'en ce qu'il voit après ça. Alors je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie. Oh. Ah je suis mort parce que la caméra n'a pas pu me suivre. Bon bah finalement on va faire ça, un oui oui parce qu'en fait il n'y a pas de vide ici c'est juste que je me pose dans le non je vais mourir en fait il n'y a pas de vide ici c'est juste qu'en fait quand, quand la caméra euh, vous suit pas euh, bah le jeu vous tue en fait euh, parce qu'il considère que vous êtes dans le vide bon bref dans ça tout ça regardez cette euh, vidéo sur Sonic sur le mode Sonic over 9000 ouais c'est 9000 et à ton étoile, tchao les amis.